Pour cet exercice, nous pouvons soit aller dans Tableau, insérer Tableau, ou utiliser cette icône-là, appuyer sur la flèche et sélectionner Plus. Donc dans le Plus, nous sélectionnons le bon nombre de colonnes, le bon nombre de lignes et nous cliquons sur Autoformat. Et on choisit un format que l'on souhaite. Nous validons en appuyant sur OK et nous insérons le format.